Je suis pourri dans l'âme Y'a moins de soleil en bas Y'a mes paluches sur là. tu marches, tu te balades, tu sors, tu vas pisser et à tout moment, tu te fais mordre par un serpent et tu es mort, et c'est ça en fait qui est perturbant parce que tu vois un lion, tu le vois arriver une panthère, un guépard tu, un léopard, tu le vois arriver frère, un serpent genre, on, on, moi j'ai essayé de chercher du, euh, du, du, du du rassurement du rassurage, du... Euh, comment, comment je dis euh... pas du réconfort, mais euh, ils nous ont dit en 30 minutes tu es mort, et je leur ai dit mais attends, ok mais certes, on meurt en 30 minutes mais le Black Mamba, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce que c'est quelque chose de récurrent euh, euh, en, euh, en en Tanzanie, est-ce que c'est le, le serpent le, qu'on qu voit souvent et euh, il me disait oui c'est le plus c'est le serpent le plus qu'on voit le plus en Inde. ça veut dire de tous les serpents qu'il y a le plus dangereux c'est le plus populaire d'ailleurs je suis désolé il y a, il y a un viveur il nous a attendu le pauvre à l'aéroport on n'a même pas pu aller lui parler euh, on était trop pressé mon reu. on était trop pressé ça je sais pas c'est qui je l'ai vu dans le chat il a écrit deux fois ouais là je t'ai fait l'aéroport mais t'étais trop pressé walito non c'est pas walito c'est pas walito ouais je sais pas mais en tout cas c'était mignon tu vois t'as vu quand tu sors de quand tu sors de là où t'as récupéré tes valises et qu'il y a un espèce de... de petit chemin il y a tous les taxis ils ont une, euh, une pancarte comme ça avec ton nom. T'as vu, ils sont tous là comme ça avec ton nom. Monsieur truc, monsieur truc, monsieur truc. Et moi je savais que j'attendais pas de taxi donc j'ai pas vérifié, tu vois. Mais il y avait un mec quand même qui nous a attendu. Et quand on est sorti, il a fait ouais ouais les JL. <rire> cette photo là je vais utiliser pour la cover de mon album qui sortira le 31 août 2021 et je vais l'appeler euh, ailleurs mon album ouais, je pense que je vais faire ça ailleurs et moi j'ai la tête ailleurs et quand je regarde mon petit frère j'ai peur yeah yeah ailleurs ça tue je pense favori par beaucoup <rire> comment ça va Kine départ, bah, moi ça va impeccable hein. est-ce que tu as une pratique régulière du vélo parce que c'est ton moyen de locomotion quand même ouais oh, j'en faisais quotidiennement hein. bah écoute Kine, Eh, on te souhaite le Merde. meilleur ton objectif c'est quoi <rire> en... mon titre c'est react sur le japon <rire> On va me dire que je suis raciste. <rire> Attends, je vais changer, je vais mettre React tout simplement. <rire> ah ouais, pardon. <rire> On portait la coupe. Il y a la coupe. J'ai mis la bonbonne dans ma poche grosse. C'est toujours les mêmes gros C'est toujours les mêmes. Je vais te parler des blems pro. s'agit de quitter le terrain pour le tempo. Baba Motors, bien vu. Ah merde. Alors là, ne mettez surtout pas ça sur TikTok. Ah, vous mettez ça sur TikTok, je suis mort. Ah, alors là, sur TikTok. Ah, là, là, là, je prends une mort RP, normalement. Non, mais le trou dans ma chaussette, il <rire> me termine, sérieux. Je suis vraiment un clochard, frère. Non, mais le trou dans ma chaussette. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Comme ça. Ouais Et là je peux la mettre là Mais elle va pas, pas jusqu'au bout du yep Attends si je, si je l'écarte un peu Je vais essayer de l'écarter Ok Et hop C'est nickel C'est nickel J'ai plus de trou Regardez J'ai le talon Il est couvert Et j'ai les orteils Non mais là c'est parfait En vrai de vrai C'est parfait frère Parce qu'en fait là à tout moment je disais tout ce qu'on allait faire sur les six tu vois Ouuh, tu, tu, peux, tu peux, spoil un peu Il est à deux doigts, frère. Hein. Est-ce que, est-ce que t'as un mot à dire non, Un mot à dire. Deux doigts, il était en train. Bon, en regarde, train. regarde, je spoil, je spoil. Vas-y, spoil, spoil un truc. Ah, je spoil. Mariage, c'est tout ce que vous savez. Voilà, saurez. mariage. Ouais oh là là, c'est le qui date en direct live, ça spoil mariage si, sous six mois Non, spoil non, pas, pas de mariage. Ah non, ils ont six mois Ils ont ils, six mois Ouais, six mois. mois. Ils savent que dans les six mois qui suivent, il y aura un mariage. Après de qui Après de qui Mais quoi Non, pas. Non, mais attends, ils ont, ils ont vraiment cru que le voyage en tendredi c'était le dernier truc qu'on allait faire. Mais... Ah, ah, ah, ils ont pensé que c'était la fin des millions les, les gars, faut. Faire. Ça va s'enchaîner, s'enchaîner. Là, s'enchaîner, s'enchaîner. Il <rire> y a encore des trucs, encore et encore. Ah, c'est que le début, en en frère. Fait, fait, c'est ça pour ça, 2021, vous pas pas prêt. En fait, c'est pas 2021, c'est 2000 JL. C'est ouais, on, on a renamé l'année carrément. Vous êtes pas prêts, frère. Ça se dive, hein, on est d'accord. Hein. On va refaire une vidéo, on va refaire une vidéo du jour 1 au jour euh, au jour 12 entre euh, tous les moments que vous avez pas vu En gros, euh, tous les, euh, toutes les parties euh, qu'on a, qu a pas mis dans les vidéos, dans les trucs comme ça, un petit peu les... Euh, les... Euh, les... Un, les pas vus les, les inédits Les inédits, ouais, tous les inédits euh, de la Tanzanie parce qu'il manque plein de moments En vrai, Elias, mais, euh, fake, le moment mmh. où Elias il vomit, il y est pas Ou alors je trouve une salle où je stream pas mais je peux faire des vidéos et je fais une série YouTube Je fais une série YouTube où je fais du sport genre, en duo avec quelqu'un, vous en pensez quoi C'est nouveau comme concept, non <rire> Plus jamais gros. Ouais, c'est bien. C'est bien comme nom. C'est bien comme nom. Plus jamais gros. La DTR, c'est cool aussi. Ouais, faudrait voir comment je l'appelle. Et genre, ma chaîne YouTube, je l'appelle Elias in Shape. La pépère, ça c'était une bonne idée en vrai Et Loli c'est bon les mecs, Loli il est là Loli est arrivé ce matin Il est arrivé à bon port, des galères frère Non mais quand on était à l'aéroport en Tanzanie On était à l'aéroport en Tanzanie J'ai regardé Loli et genre vraiment je... Au début je me disais pas mais non il va pas, il va pas rester coincé Genre ça n'a pas de sens euh, Loli est français <rire> Loli est français, il, il va pouvoir rentrer, il n'y a, a pas de galère normalement tu vois Et, euh, et quand, quand le mec il est venu nous voir, et nous a dit euh, No sorry, you can't go On s'est dit, euh, wesh, wesh, attends bizarre là Bizarre quand même Je pense notamment à la possibilité de louer un ami Lental C'est pas extrêmement répandu hein, Mais il y a quand même plusieurs compagnies qui proposent ce service Par exemple pour 12 000 yens les 3 heures tous les frais que ça engendre à côté, hein. on peut choisir un profil en fonction de son sexe, son âge, son style, son dressing code. Il n'y a pas forcément de connotation sexuelle là-dedans, hein. non, non, il y, y a plein d'autres services pour ça. Euh, trop peut-être. <rire> Aïe ah bah, ah bah, ah bah. Ah je jure que je tire Je te promets je vais tirer dans la Nick tête ta race, ta race, ta race. <rire> Vraiment pardon, mais non mais il avait prévenu vraiment Ricky désolar Ah oui je... Ah je tire Mais... Y a mais, tire. mais, mais, mais... Euh, Bichou il a le seum parce que... Euh, parce que... Pourquoi euh, vous mais dites Si je suis en stream. Ah mais mais ouais wow. Tu savais pas que j'étais en stream Mais c'est obvious que je suis en stream Et pourquoi il y a le pas Mais comment tu savais pas Mais mec il y a mon retour avec OBS d'ouvert Mais mec mais attends mais Bichou Bichou tu rentres dans ma chambre à 19h C'est obvious que je suis en stream mec Mais il est 19h c'est sûr Il fait voir <rire> je l'ai modifié un peu. Mais Nathès, par contre, il est homophobe. Quoi Mais Frère, sur le, padeau, sur le bateau, t'arrêtais pas de dire Ouais, pagué, pagué, pagué. <rire> T'es un chat, frère, <rire> je te jure. Ah. Non, Et bref, déception aussi, trop. parce que frère, même l'hôtel, on nous avait dit Ouais, piscine débordante, nanani nana. Ah ouais, qui, Alors, eh, tout ce qui, qui déborde. déborde. C'est les hippopotames, hippopotames là-bas au bord de l'eau. C'est un Malteser, ça, il est vraiment bien <rire> <rire> <rire> oh Moi t'as vu mon crâne J'ai pas un beau crâne, genre Pas euh... bah, un crâne basique quoi Non parce que mon crâne, tu sais, entre l'avant et l'arrière Au milieu, il fait une petite vague Je déteste les crânes comme ça, moi j'aime bien les crânes Vraiment tout ronds. moi il fait une petite crâne euh... Une petite crâne, <rire> Il fait une petite vague, une petite vague. Euh... Hum, Je reprends mon organa, tu penses C'est le casque, ouais il y'a moins que ce soit le casque euh... Prends, hein, t'es monstrueux tu vois En gros tu tires ta lèvre du haut tu Et tu aspires, pour. pour te genre non, c'est le jour, c'est le jour. Oh, non, t'inquiète, je la porte Elle ferme la porte. Elle ne pas bien, elle se fait. est en train de faire Moi, si elle se referme, je peux me toucher dedans, en fait. que, pas là. en vrai. J'aime pas me toucher en caleçon, tu vois. Là, je vais ta Oh, si tu me mets cet angle Attends, oh. oh. attends, attends. Hein ah ah ah Les best-of, ils vont être contents. Ouais, hein. euh, hop, le petit fake. Et crois-le, crois-le que c'est un fake. Wow. Oh là là, non, c'est trop. Mais tenez du ouais. contenu, je vous en offre. Ici, tu peux trouver des armes. Terre la Lucia. Dans l'aveugle, tu peux trouver un gros canon. Ils font tous les mafieux, mais c'est nous la mafia. Canon sur ta tambata On va te faire oublier. Les frais près des peines. On t'envoie du sol après le saut On n'est pas de la même maison